Bonjour. Alors aujourd'hui on va étudier l'anatomie du nez et des fosses nasales dans le cadre de l'anatomie 4. Les fosses nasales sont deux cavités aériennes appartenant aux voies aériennes supérieures. C'est la première partie des voies aériennes supérieures. Ils sont creusés dans le massif facial, surtout au niveau de l'étage moyen de la face. On distingue deux parties hein, qui sont... En continuité Donc juste pour la description on va décrire d'abord le nez et puis les cavités nasales euh, proprement dites Ils ont des rapports très importants avec la base du crâne surtout au niveau de l'étage antérieur de la base du crâne ainsi que les orbites avec leur contenu l'œil et les muscles le oculo-orbitaires et sont en rapport aussi avec la cavité buccale et le et à partir de ces rapports, on comprend que c'est une zone quand même qui est à risque en cas de pathologie qui peut entraîner une extension au niveau de la base du crâne au niveau de l'orbite. Concernant la chirurgie de cette zone qui est quand même à risque, il faut connaître les repères, les constituants et les éléments qui peuvent nous euh, guider dans cette chirurgie. Les fosses nasales ont une fonction d'abord respiratoire. Puisqu'ils, comme on a dit, sont la première partie euh, des voies aériennes supérieures. Donc, ils participent à, au réchauffement, à l'humidification et à l'épuration de l'air inspiré. En même temps, ils ont une fraction olfactive, puisque au niveau des fosses nasales, il y a le neuropithélium olfactif. Les principales pathologies des fosses nasales sont d'ordre euh, infectieux. C'est en général les sinusites, les rénites, euh, inflammatoires et tumorales. Et de ce fait, ils peuvent euh, nécessiter dans certains cas un traitement chirurgical. Donc l'anatomie nous permet d'abord de comprendre les mécanismes, euh, parfois physiopathologiques de, de ces pathologies. Et en même temps, nous permet de comprendre les voies d'abord et apprendre la chirurgie de cette zone. Donc on va commencer d'abord par l'anatomie du nez, en détaillant en premier. Donc euh, le nez ou la pyramide nasale, c'est la portion de l'appareil nasal qui fait saillie au niveau de la partie médiane du massif facial moyen. Donc elle constitue un ovant aux fosses nasales qu'elle protège. Donc on peut la comparer à une pyramide triangulaire avec une base inférieure constitué par les deux orifices narinaires, ce -là, un sommet supérieur tronqué, où il y a la racine du nez, et une face postérieure qui est virtuelle, constituée par un plan frontal tangent à l'extrémité antérieure des cornets inférieurs, ça on le verra par la suite, et puis deux faces antérolatérales symétriques. Alors, euh, le squelette... Euh, du nez est un squelette osteocartilagineux. Il est constitué d'abord par l'os nasal, au nombre de deux, chacun de, de chaque côté, qui sont, qui s'articulent sur la ligne médiane Ce sont des os qui sont quand même fins, sont pas très épais, et qui peuvent être fracturés en cas de traumatisme facial. En général, c'est les premiers os qui se fracturent dans les fractures, dans les traumatismes de l'étage moyen de la face. L'os nasal s'articule en arrière avec les processus, le processus frontal de l'os maxillaire, anciennement appelé l'approvisionnement du maxillaire. Et les deux os, l'os nasal et le processus frontal du maxillaire, s'articulent en haut avec l'os frontal, et plus précisément avec l'épée nasale du frontal. Quatrième élément, c'est l'imperpendiculaire qui vient séparer euh, le nez en deux parties, droite et gauche. Alors, euh, l'ouverture antérieure du nez, c'est-à-dire l'ouverture osseuse, est constituée par ce qu'on appelle l'orifice périforme. Donc, il y a l'ouverture périforme sous forme d'une poire à base inférieure large, à sommet vers le haut. Et au niveau de l'orifice périforme, viennent s'articuler les éléments cartilagineux qui vont euh, compléter la constitution du nez. D'abord le cartilage triangulaire, vous voyez ici, forme d'un triangle, chacun de chaque côté, et qui, qui se réunit sur la ligne médiane. Vers le bas, il y a le cartilage à l'air. Le cartilage alaire qui est une forme à peu près qui, qui correspond à un fer à cheval, avec un bras externe et un bras médial interne. Ça c'est la cruce latérale, ça c'est la cruce médiale, On a deux cartilages à l'air chacun de chaque côté et qui participent à la formation de l'orifice narinaire. Alors le revêtement, le, le revêtement du nez est fait d'abord par la peau cutanée. D'accord Et au-dessus de ces plans, il y a le plan musculaire des muscles possibles de la face où on peut distinguer le muscle frontal vers le haut au niveau de la, de la racine du nez, le muscle pyramidal, le muscle transverse du nez, le dilatateur des narines qui permet d'ouvrir et d'élargir les narines et le muscle myr myrtifant. Donc, ça c'est le revêtement externe pour le revêtement interne et les fait par, euh, le nez est recouvert par de la peau, qui présente des poils, ce qu'on appelle des vibrisses et cette zone-là, on l'appelle le vestibule nasal, la cavité du nez, on ne parle pas ici de la fosse nasale proprement dite à l'intérieur, mais la cavité du nez s'appelle le vestibule nasal, et qui est recouverte par la peau, et qui est associée à des poils, ce qu'on appelle les vibrices. alors la vascularisation est assurée par des branches de l'artère faciale qui passent dans le sillon nasogénien et d'autres qui proviennent de la lèvre supérieure, par exemple l'artère de la columelle. L'innervation est assurée par la deuxième branche, des branches, de, de, de, des branches collatérales de la deuxième branche du nerf trigéme, ce qu'on appelle le 5-2, nerf maxillaire. Donc là, c'est un schéma qui montre une vue inférieure du nez où on voit très bien les narines, d'accord, avec le cartilage septal au milieu. Alors, sur le plan morphologique, il est très intéressant de communiquer avec les confrères de façon Homogène. Par exemple, ici, sur le plan anatomique, la partie sup... ça c'est une... juste un schéma du nez vu de profil ou on... la partie supérieure de la pyramide nasale on l'appelle la racine du nez. D'accord La ligne médiane s'appelle l'arête nasale. qu'on voit ici en vert. Et la partie saillante c'est la pointe du nez. Là c'est les orifices nasaux qu'on a vu sur la, la diapo précédente les orifices marinaires, et la partie latérale des orifices marinaires s'appelle les ailes du nez, qui sont mobiles lors de l'inspiration et l'expiration grâce aux muscles dilatateurs des narines. La partie inférieure vers le bas entre le nez et la lèvre, cette dépression médiane s'appelle le filtre. Donc là, vous avez la racine du nez, l'arête nasale, la pointe, l'aile du nez. La narine et le filtre. Alors, la partie euh, médiane entre les deux les orifices nar narinaires s'appelle la columelle. Ça, c'est la columelle où se trouve la partie médiane, la partie médiane du cartilage à Alors, euh, maintenant, on va voir l'anatomie des fosses nasales proprement dites. Comme on a dit, les fosses nasales sont deux cavités creusées en antéros postérieure au niveau du massif facial moyen. Ils font suite à la pyramide nasale, sont situées entre la cavité buccale, entre la cavité buccale ici en bas, donc ça c'est les fosses nasales. Cavité buccale en bas, la base du crâne vers le haut. Les orbites en dehors et le pharynx en arrière, surtout le rhinopharynx. Donc, ils sont étendus entre deux orifices. D'abord, l'orifice périforme. Ce qu'on a dit que l'orifice périforme, c'est l'ouverture osseuse des fosses nasales. D'accord? Donc, ça, c'est l'orifice périforme sous forme d'une poire avec une base inférieure large, une Partie euh, pointue rétrécie vers le haut. Alors, les fosses nasales présentent, euh, comment Alors, on a dit, ils s'étendent de l'orifice périforme en avant et jusqu'au niveau des coines en arrière. Donc ça, ça c'est la coine. C'est une ouverture qui permet de faire communiquer la fosse nasale avec le ré Rhinoparex. Donc Les fosses nasales présentent à décrire quatre parois une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi médiale et une paroi latérale, avec deux orifices antérieurs, ce qu'on a dit, l'orifice euh, périforme, et un orifice postérieur, c'est les coins. Donc on va commencer par l'étude des parois. D'abord la paroi médiale, une paroi qui est très importante sur le plan anatomique et même sur le plan clinique et clinique, pathologique, c'est une paroi qui va séparer des fosses nasales en deux cavités. Donc là, cette paroi ici, elle sépare les fosses nasales en deux cavités, cavité droite et cavité gauche. Elle est constituée par un squelette ostéocartilagineux, comme vous le voyez ce schéma. Donc c'est un squelette ostéocartilagineux, et d'arrière en avant, on va voir d'abord ici le cartilage septal, c'est le numéro 3, en bas et en avant. En haut et en arrière, on a la lame perpendiculaire de l'éthmoïde. et en bas et en arrière, c'est le vomère. Le vomère qui sépare l'orifice, euh, la partie postérieure des fosses nasales. En deux orifices, c'est les coins, coin droite, coin gauche. Donc ce squelette océocartilagineux est recouvert euh, par un revêtement muqueux, une muqueuse de type respiratoire, mais il faut retenir qu'elle est rarement vraiment médiane. Souvent il ne siège de certaines déviations qui sont plus ou moins importantes et lorsque ces déviations sont euh, assez accentuées, elles sont responsables d'une obstruction nasale, c'est-à-dire d'une obstruction au moment de la respiration. On aura une obstruction soit à droite, soit à gauche, parfois les deux, à cause des déviations très importantes de la cloison nasale. Donc vous voyez ici que cette cloison nasale, elle s'unit en haut avec le toit des fosses nasales, en arrière, elle est en contact avec l'os sphénoïde, là c'est l'os sphénoïdal, avec la loge hypophysaire et ici le sphénoïdal, et vous voyez que en, en, en avant, il s'unit avec les os propres du nez ainsi que avec l'os frontal, et vers le bas, la cloison nasale est unie avec le palais osseux, c'est la parole qui sépare les fosses nasales de la cavité buccale. Et la partie antérieure de, de la cloison nasale, elle est palpable à travers les origines marinaires. On peut palper ici le cartilage septal. Alors cette cloison nasale, il faut retenir qu'elle peut être le siège d'un hématome. Quand on peut avoir un hématome de la cloison nasale, après un traumatisme du nez. Parmi les éléments qu'il faut rechercher rapidement après un traumatisme de la face, un traumatisme du nez. Rechercher ce qu'il y a un hématome c'est-à-dire une collection de sang entre la muqueuse qui recouvre la cloison nasale et le cartilage septal. Donc il faut rechercher cette collection, cet hématome pour le drainer, sinon ça donne une infection du cartilage et une chute à long terme de la pointe du nez. Alors, maintenant, on va passer à la paroi inférieure, qui est quand même euh, un peu un peu plus simple, constituée essentiellement par le processus palatin du maxillaire antérieur. Donc ça, c'est l'os maxillaire, ça c'est l'os maxillaire avec les dents, l'arcade dentaire supérieure. os maxillaire présente à ce niveau-là un processus horizontal, ce qu'on appelle le processus palatin de l'os maxillaire, et qui va constituer les deux tiers de la paroi inférieure des fosses nasales. La partie postérieure du plancher des fosses nasales est complétée par la lame horizontale de l'ospalata. Ce qu'on voit ici en bleu, l'ospalata présente une lame verticale, et une lame horizontale. Celle-là va constituer la partie, ou bien le un tiers postérieur euh, de la paroi inférieure des fosses nasales. Cette paroi inférieure osseuse va se, con se continuer en arrière avec le voile du palais. Cette paroi osseuse peut être le siège de malformations congénitales, ce qu'on appelle les fentes palatines, avec une euh, fermeture incomplète et qui va donner chez le nouveau-né une communication entre les fosses nasales et la cavité buccale et qui nécessite un traitement chirurgical. Maintenant, c'est la paroi latérale. Alors, la paroi latérale des fosses nasales est une paroi qui est très importante. C'est la plus complexe. Et elle tire son importance parce que c'est la zone d'exploration clinique. C'est la, la, la partie à laquelle on s'intéresse le plus dans l'exploration des... Alors, pourquoi on s'intéresse à cette zone? Parce que c'est la zone de drainage des sinus de la face une frontal, sphénoidal, maxillaire et Donc ces sinus vont se drainer au niveau de cette paroi. En plus, il y a la présence des cornets. Donc de ce fait, c'est une zone qui est très importante à, à, à cours de l'examen clinique. Il est formé de six os. D'abord le maxillaire, que vous voyez ici en rouge. Donc le maxillaire au-dessus de son processus palatin présente une ouverture large qui va être fermée d'abord par le cornet inférieur ici vers le bas, fermée par la masse latérale de l'hythmoïde, donc ça c'est la masse latérale de l'hythmoïde avec le cornet moyen et le cornet supérieur, Or, on voit ici en violet, ça, c'est la masse latérale de l'ethmoïde qui vient fermer cette ouverture de l'os de, de, de maxillaire. Donc, on a ici l'os maxillaire en rouge, fermé en bas par le cornet inférieur et par la masse latérale de l'ethmoïde ainsi que le cornet moyen et le cornet supérieur. Il faut retenir que le cornet moyen et supérieur ils sont d'origine ethmoïdale ils sont considérés comme des os ethmoïdaux. Alors que le cornet inférieur, c'est un os à part, il n'appartient pas à l'os ethmoïdal. La partie antérieure ici, elle est fermée par l'os lacrymal, qui va recouvrir le canal lacrymonasal. La partie postérieure de l'ouverture de l'os maxillaire est fermée par la lame verticale de l'os palatin. Donc, on a vu la lame horizontale de l'os palatin qui constitue la partie postérieure de la paroi inférieure des fosses nasales, alors que la lame verticale du palatin ferme en arrière l'ouverture ou bien l'échancrure de l'os maxillaire à ce niveau-là. La partie toute postérieure est formée par la lame bien, l'aile interne de la profise Donc, vous voyez que ces os, qui forment une mosaïque à ce niveau-là, vont euh, fermer d'abord cette échancrure de l'os maxillaire, d'accord? Et ne laisser ouvert qu'un orifice à ce niveau-là, ce qu'on appelle l'ostium du sinus maxillaire, d'accord? Et euh, la muqueuse, elle va venir pour recouvrir tous ces reliefs osseux. Et à la fin, on aura cet aspect-là. Donc à la fin, ça va donner cet aspect-là. Donc après la couverture de tous ces différents os de la paroi latérale, on les a vus tous, l'os maxillaire, l'os lacrymal, l'os ethmoidal, le cornet inférieur, l'os palatin et la lame médiale de la prophétie aiguille. Tout va être recouvert par la muqueuse et ça va donner cet aspect-là avec le cornet inférieur, le cornet moyen et le cornet supérieur. Alors ces cornets vont former des espaces en dehors, ce qu'on appelle. Des Donc là, lorsqu'on fait un examen endoscopique euh, ou bien une rhinoscopie antérieure, voilà ce qu'on va voir. On va voir la tête du cornet moyen inférieur. On va voir le plancher ou bien la paroi inférieure euh, de la fosse nasale. Et en dedans, on verra la cloison nasale. Si on rentre encore à l'intérieur et vers le haut, on va voir le cornet moyen avec le meilleur moyen. Ici on pénètre toujours en arrière, on va voir ici la coin pour passer directement en arrière au niveau du rhinopharynx. Alors toujours au niveau de la paroi latérale, on a parlé des cornées. Alors c'est quoi des cornées? Osseuses, au nombre de trois, et qui sont minces, arciformes et qui forment et délimite avec la paroi latérale un espace appelé méa. Le méa, c'est un espace, c'est pas un organe, c'est pas un os. Donc c'est un espace qui est situé entre le cornet moyen, ou bien le cornet inférieur, ou bien le cornet supérieur en dedans et la paroi latérale des forces nasales en dehors. Donc on va voir par exemple ici sur, cette, sur ce schéma qui montre une coupe frontale qui passe par les fosses nasales. Ici, vous avez le haut, le bas, l'extérieur, et ça, c'est la partie médiane. Donc, ça, c'est la fosse nasale droite. Une seule fosse nasale, où on voit la cloison nasale ici, avec la paroi inférieure de la cloison de, de nasale. La paroi médiale, c'est le septum nasal vers la cloison nasale. Ça, c'est la paroi supérieure. Et ça, c'est la paroi latérale, qu'on est on en train d'étudier avec les cornets. Donc ça c'est le cornet inférieur, vous voyez comment il est arciforme et mince, et là la paroi latérale Et entre les deux, c'est un méa inférieur, ou eh bien ce qu'on appelle le méa lacrymal, puisque c'est à ce niveau-là, on va s'aboucher le canal lacrymonasal qui draine les larmes à partir euh, à partir de, de l'œil jusqu'au niveau du méa inférieur à travers ce qu'on appelle le canal lacrymonasal. Après, si on remonte au-dessus du cornet moyen, on a le, du cornet inférieur, on a le cornet moyen. Le cornet moyen toujours entre la paroi latérale et le cornet moyen, vous avez le meilleur moyen. Le meilleur moyen, on va se drainer le sinus maxillaire. Enfin, Ce sinus maxillaire, c'est ça. Il va se drainer ici. L'ethmoïde dans sa partie antérieure, c'est-à-dire les cellules ethmoïdales antérieures, ainsi que le sinus frontal qu'on verra par la suite. Donc là, vous avez ici le sinus. Après, il y a le meilleur supérieur qui va drainer les fluides postérieurs. Donc, euh, la paroi latérale, en fait, elle est divisée schématiquement en trois parties. En avant des cornets, c'est la portion antérieure pré-turbinale. Alors, lorsque vous entendez le mot turbinal, c'est par rapport aux cornets. C'est l'adjectif qui vient des cornets, ce qu'on appelle. Euh, la, la région pré-turbinale, pré la région bien la portion moyenne turbinale, où il y a les trois cornets qui sont disposés de bas en haut. D'abord, il y a le cornet inférieur avec son méa inférieur, au-dessus et en arrière, le cornet moyen avec, avec le, le, le méa moyen, et au-dessus et en arrière, il y a le méa supérieur avec son cornet. Donc, on a dit que au niveau des maillard inférieur, se draine la, la, la, la, la crimale, le canal nasal. Le meilleur moyen, il y a le drainage du sinus frontal, du sinus maxillaire et de l'ethmoïde antérieur. Au niveau des maillard supérieur, il y a, c'est le lieu de drainage de l'ethmoïde postérieur. Alors, derrière la queue des trois cornets, on a la, la, la, la portion postérieure rétroturbinale où il y a euh, le trou sénopalatin. Donc, trou cénopalatin qui fait communiquer la poste palatine avec les fosses nasales. C'est le lieu de passage de l'artère cénopalatine et du nerf donc L'artère palatine c'est la principale branche artérielle qui va vasculariser les fosses nasales et qui est provient de l'artère maxillaire interne. Donc là, c'est la paroi externe des fosses nasales avec le cornet inférieur, sommeil, le cornet moyen, le cornet moyen, moyen, le cornet supérieur, la région pré-turbinale, turbinale, rétro-turbinale. Rétro Tout est recouvert par une muqueuse, hein, une muqueuse qui est richement vascularisée et richement innervée euh, sur le plan sensitif ainsi que sur le plan végétatif. Et on va voir que ça a une répercussion très importante sur la physiologie des fosses nasales. Maintenant, on va voir à la paroi supérieure qui est... C'est le toit des fosses nasales, formé d'avant en arrière, d'abord par l'os frontal, ici en jaune, clair, d'accord en arrière c'est la lame criblée de l'étouïde donc là c'est l'étouïde avec, constitué d'une lame très fine et pourquoi on l'appelle criblée parce que il y a plusieurs orifices cette lame n'est pas continue elle est perforée par plusieurs orifices qui livrent au passage au filet du nerf olfactif, donc, les filets du nerf olfactif pour passer de la fosse nasale euh, vers l'endocrâne, pour se diriger vers le bulbe olfactif, et traverse cette lamelle osseuse, criblée par de nombreuses, par de nombreuses perforations, ce qu'on appelle la lame criblée de l'éthouille. Elle est fragile et peut être le siège de fracture au cours de la chirurgie des fosses nasales ou en cas de traumatisme crânien. Elle est responsable d'un écoulement du LCR qui va se faire de l'endocrane vers les fosses nasales sous forme d'un époulement qui peut soit sortir par l'orifice antérieur larinaire, soit passer à travers les coins vers l'oropharynx. La partie postérieure euh, du toit des fosses nasales est constituée par le sphénoïde, le corps de l'os sphénoïdal qui présente dans son intérieur le sinus sphénoïdal qui se draine au niveau de cette paroi supérieure par son ostium, ce qu'on appelle l'ostium du sinus sphénoïdal qui se draine au niveau du récessus sphéno-etmoïdal donc cette paroi elle est large dans sa partie antérieure mais en se dirigeant en arrière, elle devient euh, étroite surtout au niveau de sa partie moyenne Donc cette, voie, cette, cette paroi euh, peut constituer dans certains cas euh, une sorte de voie d'abord vers les structures endocriniennes, par exemple pour la pathologie de la glande hypophyse. vous avez ici la loge, il y a la celturcique, d'accord Où il y a la loge de l'épophyse. Donc cette épophyse, au lieu, si on veut l'opérer au lieu de l'aborder en ouvrant le crâne. On peut y aller directement par voie endoscopique en général. En ouvrant le sinus cyenoïdal au niveau du toit de la fosse nasale, on tombe directement sur la septurcique. On peut l'ouvrir facilement et travailler au niveau de la loge hypopisère. Alors, on a dit que les fosses nasales présentent deux orifices une ouverture antérieure, ce qu'on appelle l'ouverture piriforme, on a vu du crâne ici, vous avez l'orifice piriforme, c'est un orifice unique, d'accord, il un seul orifice, et qui a une base large, et qui est constitué par l'os nasal vers le haut, et le reste est constitué par le, par le maxillaire avec son processus frontal. L'orifice c'est ce qu'on appelle les coins qui font communiquer les postes nasales avec le rhinopharynx en arrière, au nombre de deux, séparés par la cloison nasale et plus exactement par le vomère, Donc, Vous avez ici coin droite et coin gauche séparés par la cloison nasale. Alors euh, ces coins, ils peuvent être le siège de malformations congénitales, c'est à dire qu'à la naissance, ils peuvent être fermés c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre fosse nasale et rhinopharynx ici en arrière, soit au niveau des deux coins soit d'un seul côté, ce qu'on appelle les atrésies coanales soit unilatérales, soit bilatérales. Lorsqu'elles sont bilatérales, elles sont responsables d'une détresse respiratoire, d'une gêne respiratoire très importante chez le nouveau-né, puisque le nouveau-né, elle a une euh, respiration au début qui est strictement nasale. Lorsque la crise equanale est unilatérale, si on ne fait pas le test de façon systématique, on, euh, euh, cela peut passer inaperçu. Donc les coins, ils sont limités euh, en haut par le corps de l'osphémide, en bas par le bord postérieur du palatin, de la lame horizontale, en dedans par le vomère, et en dehors, part dans la lave verticale des processus tergites. Alors euh, le revêtement, le, le, le revêtement muqueux des fosses nasales. Donc on a vu tout d'abord le revêtement interne du nez, il est fait par de la peau. Donc là c'est le vestibule nasal, d'accord Là on retrouve uniquement de la peau avec des poils. Qu'on appelle les vibrisses, mais une fois on passe dans les fosses nasales en avant, les fosses nasales sont recouvertes par une muqueuse qui est différente selon l'étage considéré. Donc, si on prend l'étage supérieur, c'est-à-dire euh, au-dessus du cornet moyen, c'est ce qu'on appelle la muqueuse olfactive. C'est la muqueuse. Qui, est, euh, qui présente un neuroépithélium olfactif sensoriel, qui est responsable de l'olfaction, l'odorat. Il est situé au niveau du toit, et cette zone-là s'appelle la fosse olfactive. Vous voyez ici les fibres du nerf olfactif, qui vont se diriger vers le haut, et traverser ce qu'on appelle ici la lame criblée de l'éthylène, et lorsqu'ils vont la traverser, ils vont se jeter directement au niveau des bulbes olfactif, qui va se continuer par le tractus olfactif pour diriger vers le centre, euh, pour les, les, les airs corticales centrales. Alors la muqueuse ici, elle est euh, lisse, légèrement jaune, voire parfois brunâtre, le reste de la muqueuse vers le bas et vers l'arrière, c'est une muqueuse de type respiratoire, euh, respiratoire, particulièrement adhérente à la structure ostéo-cartilagineuse. Il va recouvrir tout le reste, c'est-à-dire le reste du squelette magdal, que ce soit l'os maxillaire, le, cor, le cornet inférieur, ici vers l'os palatin, la ptéryguide. Et c'est une muqueuse qui est riche en plexus vasculaire, surtout veineux. Alors, quels sont les rapports des fosses nasales? À partir des parois, on pourra décrire les rapports. Par exemple, ici, les fosses nasales, elles se font en haut avec la cavité orbitaire. Donc, vous avez ici la cloison nasale, cornée inférieure, cornée moyen, en noir le sinus maxillaire, l'ethnoïde avec le cornée supérieur ici, donc vous voyez que en, en, en dehors, les fosses nasales répondent directement aux orbites. Elles répondent aussi au sinus ethmoïdal et au sinus maxillaire. Donc on comprend à partir de là que la pathologie de la paroi externe des fosses nasales peut facilement retentir sur les constituants de, de, de, de, de la, des deux cavités orbitaires. Par exemple, ici, on va voir ce qu'on appelle des sinusites aigus ethmoïdales, qui peuvent donner des collections de pu circulants, de ce qu'on appelle les abcès supériosités, en intra-orbitaire, voire même entraîner une véritable sinusite orbitaire. Les rapports supérieurs ils se font avec la base du crâne, vous voyez ici, à travers la lampe criblée, et derrière la paroi postérieure du sinus frontal, on a le contenu endocrinien avec les méninges et le lobe frontal. Derrière le sinus phénidale, on a l'étage moyen de la base du crâne. Donc ici, c'est le rapport avec le contenu endocrânien et avec l'étage antérieur et moyen de la base du crâne. C'est pour ça que dans certains traumatismes, on peut avoir un écoulement du LCR qui peut se faire dans la cavité nasale par une brèche à ce niveau-là. Les rapports inférieurs se font tout simplement avec la cavité buccale et son contenu. Donc on a dit que les fosses nasales sont séparées de la cavité buccale par le palais osseux constitué par la profise palatine de l'os maxillaire et le processus maxillaire de l'os palatin. Les rapports postérieurs se font avec, à travers les coins avec le rhinopharynx, ce qu'on appelle le cavum, le rhinopharynx, et avec la trompe de stache. D'accord? Vous avez ici. Sur la paroi latérale du rhinopharynx, la trompe de stache, via l'orifice tuber de la trompe de stache, qui fait partie de l'oreille moyenne. Alors, qu'en est-il de la vascularisation des fosses nasales? Il faut savoir d'abord qu'elle est très riche et elle est assurée par plusieurs sources. Donc on dit que la vascularisation en est, post est assurée par le <coughs> carotidien externe et le système carotidien interne. Donc le système carotidien externe, c'est surtout grâce à l'artère sphénopalatine. Vous connaissez l'artère maxillaire interne. On l'a vu lorsqu'on a étudié l'anatomie de d'un la loge parotidienne, On a dit que l'artère carotide externe se termine au niveau de la région parotidienne en deux branches l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire interne l'artère maxillaire interne qui va gagner euh, la fosse maxillaire pour passer au niveau de la fosse palatine et pénétrer au niveau de la fosse nasale à travers le trou sphénopalatin, ce que vous voyez ici donc on a dit ça c'est la paroi latérale des fosses nasales avec sa portion pré turbinale la portion turbinale et la portion rétro-turbinale qui présente le trou sphénopalatin par où passe l'artère sphénopalatine qui va vasculariser la majeure partie, à peu près 80% euh, des fosses nasales donc elle donnera des branches pour la paroi latérale pour la cloison nasale, c'est l'artère nasopalatine le reste des fosses nasales est vascularisé par le système carotidien interne, d'accord? Là, c'est les branches, c'est les artères ethnoïdales antérieures et postérieures. Donc, les artères ethnoïdales antérieures et postérieures proviennent du cavité orbitaire. Ils vont traverser l'ethnoïde et descendre le long euh, de la cloison nasale, à ce niveau-là, et, et, et le long de la paroi latérale pour donner des branches qui vont vasculariser surtout la partie antérieure des fosses nasales. Alors, chose importante concernant la vascularisation des fosses nasales, et plus précisément au niveau de la cloison nasale, ça c'est la cloison nasale, le septum, il y a une anastomose qui se fait entre le, le système carotidien interne, c'est-à-dire les branches des artères épinales, et le système carotidien externe. Cette anastomose se ce fait au niveau de, du cartilage septal, dans la muqueuse du cartilage septal, c'est-à-dire à la partie entero-inférieure de la nasale. C'est ce qu'on appelle la tâche vasculaire de Kisselbach. Donc, cette tâche vasculaire va être le siège d'une fragilité vasculaire, d'accord? Il va être responsable par, euh, la, par la majorité des saignements, ce qu'on appelle les hypistaxis, des saignements qui vont se, se faire au niveau des post-nasales. Son examen est facile, il suffit d'ouvrir un petit peu, les, les, les, les, d'écarter les narines, et on arrive à voir une tâche vasculaire dont le traitement et l'hémostase est très très facile à, à, à ce niveau-là. Donc les, les veines ils vont rejoindre les veines faciales, maxillaires, internes, orthalmiques, C'est-à-dire qu'ils vont accompagner euh, les artères correspondantes. Les voies de drainage lymphatique se dirigent vers les nœuds parotidiens et jugulot carotidien Alors, qu'en est-il de l'innervation nasale Il est de trois types. Alors d'abord on a vu on a vu l'innervation sensorielle surtout olfactive. On a dit que l'étage supérieur des postes nasales est post -nasal olfactif. C'est à ce niveau-là où on a les filets du nerf olfactif, d'accord, qui qui ont des récepteurs olfactifs et qui vont transmettre l'influx vers le bulbe olfactif et à partir de là vers les voies centrales. Il y a une deuxième innervation qui est sensitive par les branches du trigimaux, d'accord? Grâce à ces branches ophtalmiques, le 5-1, et surtout maxillaires. Il y a une troisième innervation, ce qu'on appelle l'innervation végétative, qui est du ressort du système trigimnosympathique. Cette innervation est responsable de la vasodilatation, ou bien de la vasoconstriction des vaisseaux Surtout les, les artères euh, qui vascularisent les fosses nasales. Et on a dit que c'est une vascularisation artérielle et veineuse qui est très très riche. Euh, la muqueuse nasale joue un rôle très important dans l'humidification, dans le réchauffement euh, de l'air inspiré. Et de ce fait-là, il a besoin d'une vascularisation euh, très importante qui soit dynamique. Euh, sa dynamique est en et rapport et elle est due à cette euh, innervation végétative donc là c'est un autre schéma qui montre à peu près les euh, branches artérielles qui vont vasculariser la cloison nasale donc on a ici euh, l'artère nasopalatine branche de la sphénopalatine et ici on a les artères ethnoïdales antérieures et postérieures qui traversent la lame, qui blé d'accord et qui vont donner des branches, et on voit ici l'anastomose qui se fait au niveau, en entéron inférieur de la cloison nasale, c'est la zone de la tâche vasculaire, zone de fragilité vasculaire responsable de saignement. Alors là c'est juste un, une photo qui montre lorsqu'on examine en rhinoscopie antérieure, c'est à dire lorsqu'on essaie d'examiner la partie antérieure des fosses nasales, donc voilà ce qu'on voit. Alors ce qu'on va voir, c'est ça. Donc on voit, par exemple, ça c'est une fosse nasale droite. Donc ça c'est la cloison nasale. Ça c'est la paroi inférieure. C'est le plancher des fosses nasales. Et là c'est la paroi latérale. D'accord On voit ici le cornet inférieur. Donc remarquez, la muqueuse, comme, comme on la voit, elle est adhérente aux structures sous-jacentes elle est très vascularisée, d'accord, et c'est une vascularisation qui est dynamique, c'est-à-dire que lorsqu'on a par exemple euh, une inflammation, une infection, une sinésite, on peut avoir facilement une congestion de cette muqueuse qui va devenir épaisse et entraîner une gêne euh, inspiratoire, c'est-à-dire une obstruction nasale. Là, c'est un schéma qui montre les coins, c'est-à-dire le squelette des osseux des coanes. Donc là, c'est un schéma qui montre les coanes avec euh, la cloison nasale, le vomère, ici. Et là, vous avez la professeur avec sa lame médiale, sa lame latérale, hein, qui délimite latéralement les coanes. En bas, vous avez l'os palatin, c'est le palais osseux, l'os palatin, la lame horizontale de l'os palatin. Et là vous avez la face inférieure du corps de l'os sémute. Alors ça c'est une photo des fosses nasales et des sinus. ce que vous allez utiliser dans votre pratique quotidienne. Donc là c'est un scanner d'une coupe frontale, dans le plan frontal des fosses nasales. Donc, on va décrire à partir de la partie médiane vers la partie latérale. Donc, ça c'est la droite. Ça c'est euh, la partie droite, c'est la partie gauche. Ça c'est le haut. Et ça c'est le bas. D'accord. Donc ici, vous avez la cloison nasale. Médiane. D'accord. Latéralement, vous avez la fosse nasale gauche ici, avec le cornet inférieur. Vous voyez comment elle est turgescent, hein, très vascularisée. Dans certains cas, on peut avoir des hypertrophies très importantes des, des cornets inférieurs. Des hypertrophies obstructives qui peuvent donner une obstruction nasale. Ce qu'on appelle les hypertrophies turbinales. Donc là, on a le cornet inférieur, le cornet moyen, le cornet supérieur, on ne le voit pas sur ces coupe-là. Même chose ici à droite, le cornet inférieur, le cornet moyen. Ça, c'est l'ethmoïde. De nombreuses cellules réunies, ça, c'est l'ethmoïde. Et ça, c'est le toit de la fosse nasale. Donc là, ici, c'est la lame criblée. là c'est la profuse cristagalie, la lame criblée. Et toujours la cloison nasale qui sépare la fosse nasale en deux parties, droite. Et gauche. Ici, vous avez les sinus maxillaires droit et gauche en noir ils sont remplis d'air et latéralement, ici, vous avez les deux orbites orbite droite, orbite gauche Donc, ce genre de, de, de scanner, et il est fréquemment demandé d'où l'intérêt de bien connaître l'anatomie des cosmétiques pour pouvoir décrire et interpréter les données qu'on peut avoir, donc il faut reconnaître la cornée inférieure, moyen, l'oiseau nasal, les timides, la lame crivelée, l'étage antérieur de la base du de les deux orbites, le sinus maxillaire et l'os maxillaire ici vers le bas. Alors, en conclusion, les fosses nasales c'est des cavités qui, qui font partie des voies aériennes supérieures leur anatomie est un peu complexe mais elle est importante à connaître hein, pour pouvoir comprendre l'examen clinique des fosses nasales et des sinus, pouvoir comprendre la pathologie et la physiopathologie de la pathologie rénologique et bien sûr comprendre les voies d'abord de la chirurgie des sinus et des postes nasales. Merci.